Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de six femmes artistes, fières, puissantes et engagées, qui ont chacune à leur manière laissé une trace dans l'histoire de l'art. <musique> Esther Malangou est une artiste sud-africaine appartenant à l'ethnie Ndebele. Aujourd'hui âgée de 84 ans, elle a dédié sa vie à la préservation de l'héritage culturel sud-africain. S'inspirant des vêtements, des bijoux du peuple NDBI, ses œuvres sont généralement très colorées avec des motifs géométriques enchevêtrés. Elle dessine à main levée, sans mesure ni esquisse préalable. L'artiste suit une tradition stylistique, apprise et transmise uniquement par les femmes au sein de sa famille. Ses œuvres sont étroitement liées à l'ancienne tradition de décoration des huttes à l'occasion du rite de passage à l'âge adulte des jeunes garçons de son peuple. Pour célébrer cet événement, les femmes repeignaient complètement l'intérieur et l'extérieur de leur maison en utilisant un vaste répertoire de figures traditionnelles colorées. Bien que s'inscrivant dans cette tradition culturelle, Estelle Malangou a radicalement changé les supports et les techniques utilisées. Elle applique ses lignes et ses motifs géométriques sur des toiles des sculptures, des céramiques, des automobiles et même des avions. En 1991, BMW lui commande la création et l'ornementation d'une voiture unique. Elle est la première femme et la première non-occidentale à être sollicitée par la marque pour cette série de réalisations. La vente de cette œuvre a notamment servi à financer une école d'art créée par l'artiste. Fabienne Verdier est une artiste peintre née à Paris. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Toulouse, elle part en Chine pour comprendre les secrets de l'art du trait et de la calligraphie. Elle s'initie auprès d'un maître traditionnel chinois et se nourrit de ce savoir ancestral. Tournée vers l'art abstrait, Fabienne Verdier peint désormais avec des outils calligraphiques de son invention. tel cet immense pinceau qu'elle dirige avec un guidon de vélo et qui est constitué de 35 queues de crins de chevaux. Par la liberté de sa gestuelle, Fabienne Verdier est proche des expressionnistes abstraits. L'artiste s'intéresse à la trace. Elle crée et peint d'abord un fond uni sur une large surface de plusieurs mètres carrés. De tout son corps, l'artiste Fabienne Verdier entraîne et dirige ensuite un pinceau géant qui marque la toile d'une trace abstraite. Chaque traversée de la toile et chaque passage du pinceau peut mettre jusqu'à 10 minutes en raison du poids de l'outil utilisé et de la difficulté à le manier. Certaines de ces toiles peuvent sembler être le fruit du hasard, mais, comme une performance millimétrée, Fabienne Verdier anticipe les courbes et les angles de son tracé. Fabienne Verdier a inventé un nouveau chemin de création et sa propre technique picturale, l'inscrivant dans l'histoire de l'art contemporain. Judy Chicago est une artiste américaine féministe. En 1964, elle sort diplômée de l'Université de Los Angeles. Puis, devenue enseignante, elle crée le premier programme d'art féministe en 1970. Elle y développe des pratiques artistiques collectives très diverses. Carrosserie, peinture, sculpture, céramique. Son but est d'interroger les présupposés genrés des disciplines artistiques. Son travail, minimaliste et conceptuel, met toujours en évidence ses engagements politiques et vise très largement à interroger le rôle des femmes dans la société. Judy Chicago est surtout connue pour son œuvre « The Dinner Party » créée en 1979. Cette œuvre, à laquelle des centaines de volontaires ont participé, est hébergée depuis 2002 au Musée d'art moderne de Brooklyn. L'œuvre est un hommage à l'histoire des femmes sous la forme d'une grande table triangulaire comprenant 39 couverts dont les assiettes stylisées rendent hommage à 39 femmes célèbres. Chaque table représente donc une figure historique féminine. L'œuvre se veut être un monument à la mémoire des femmes exclues de l'Histoire. Ils sont représentés des personnages mythologiques et des personnalités historiques de diverses époques et de divers domaines. Judy Chicago, considérée comme l'une des pionnières de l'art féministe aux États-Unis, connaît sa première exposition rétrospective en 2020, à l'âge de 81 ans, au Young Museum de San Francisco. Yayoi Kusama, artiste avant-gardiste, est née dans le Japon traditionnel des années 1920. Très médiatisée et populaire jusqu'aux états unis elle produit majoritairement des installations immersives et des performances. Depuis l'âge de 10 ans, Yadoli Kusama dessine pour échapper aux hallucinations visuelles dont elle est victime. Elle raconte l'expérience d'une vision qui changera sa vie et qui influencera grandement son œuvre. Tout a commencé par des hallucinations. Un jour, après avoir vu sur la table la nappe au motif de fleurettes rouges, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout, sur la surface de la vitre comme sur celle de la poutre, s'étendaient les formes des fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était plein. Yayoi Kusama fait donc du poids son motif de prédilection. Comme un trouble obsessionnel, elle le décline sur de multiples supports, des simples toiles jusqu'aux vêtements, accessoires de mode ou objets de décoration. Son travail est qualifié d'art hypnotique, psychédélique et coloré. La presse la photographie au milieu de ses environnements miroirs, lui conférant une figure d'artiste iconique le poids devient sa signature. Depuis 1977, Yayoi Kusama vit à sa demande dans un hôpital psychiatrique japonais d'où elle continue de créer des œuvres abstraites marquées par le principe d'accumulation. La jeune street artiste Gléo, originaire de Cali en Colombie, est l'une des figures les plus importantes de l'art urbain latino-américain. Avec ses fresques intensément vivantes et colorées, elle dépeint, à travers de multiples portraits, son identité et son univers onirique. Inspirée par les légendes populaires et le folklore colombien, Gléo imagine des portraits surréalistes, dont les visages tatoués, voire masqués, sont entourés de grands yeux jaunes, mystérieux, inquiétants, mystiques, symboles de sagesse, de pouvoir et de protection. Les sentiments générés par ces grandes fresques murales transcendent les cultures comme un langage universel. Gléo apporte beaucoup de détails à ses créations, puisqu'elle ne peint pas à la bombe à même les murs, mais bien avec des rouleaux et des pinceaux. On retrouve dans son travail la notion de dualité entre les quatre éléments, eau et feu, lumière et obscurité, animal et divin. Gléo s'approprie l'espace public, un espace qui appartient à tout le monde et à personne à la fois. Son objectif est de laisser la rue et les passants être les véritables critiques de son travail. Certaines de ses œuvres ont été recouvertes au bout de quelques jours, alors que d'autres ont déjà tenu plusieurs mois, voire des années. En 2018, Gléo entre au Guinness Book des records avec la plus grande fresque réalisée par une seule et même artiste. Far El Nisa est une artiste peintre turque du XXe siècle dont le prénom signifie « fierté des femmes » en arabe. Issue d'une famille aristocratique et artistique ottomane, elle est l'une des premières femmes à accéder à l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul en 1919. En tant que fille d'ambassadeur, elle voyage et s'inspire des vestiges architecturaux d'Istanbul, de l'effervescence de Londres ou de la vie artistique parisienne. Ses œuvres mélangent des éléments d'art islamique, d'art byzantin, d'art abstrait et des influences occidentales. La technique de Farah El qui consiste à diviser les formes de ses œuvres en morceaux plus petits est appelée fragmentation. Elle est similaire à l'art de la mosaïque. D'autres conservateurs ont également comparé sa méthode au processus de tissage des tapis persans. Tirant vers l'abstraction, les couleurs ainsi traitées semblent sortir d'un kaléidoscope. En épousant en 1933 le prince Seyid Ben Hussein, elle devient princesse d'Irak et est surnommée la princesse de l'abstraction. Son travail expérimental a marqué les débuts de l'avant-garde dans la Turquie moderne. Une rétrospective lui a été consacrée à la Tate moderne de Londres en 2017, retraçant son travail vibrant, multiculturel et cosmopolite. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Toute l'équipe de la Microfolie est impatiente de vous retrouver, alors à très vite